venu ici à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où les activités ont repris depuis ce matin après une longue nuit de célébration de ses résultats partiels. Il avait une voix unique, un style et une élégance, une prestance constante et permanente qui allait avec le métier de journaliste. Harley était né pour être journaliste et il était le meilleur de sa génération. Il aura tout fait dans le métier. Présentation des JT, revue de presse, reporter, correspondant, envoyé spécial, rédacteur en chef, directeur régional, l'homme a tutoyé les plus grands et il en est devenu un des grands dans le métier de journalisme. Il est le père spirituel de plusieurs grands noms du journalisme au Cameroun à l'heure actuelle. Lui, Harley, qui savait anticiper en direct quand la technique était constipée. Il avait toujours le sourire à l'antenne, comme pour envoyer la joie de vivre et la paix aux téléspectateurs qui, de la rédaction des Vision 4, peut oublier ce jour. Alors que plusieurs responsables avaient été promus à des postes de responsabilité au sein du groupe L'Anecdote, l'homme a débarqué dans la salle de rédaction et a mis une ambiance folle. Harley Debo exigeait toujours l'équilibre dans l'information qui prêtait à confusion. Il détestait le journalisme ainsi qu'il considérait très facile et disait à qui veut l'entendre, je cite, le meilleur journaliste est celui qui va sur un terrain hostile et nous ramène l'information. Il ne faisait pas que parler quand plusieurs croyaient être arrivés lui-même descendait sur le terrain et nous renvoyait tous à l'école pour comprendre comment on exerce le métier. C'était un grand maître incontesté des reportages risqués, la meilleure plume de Vision 4. Tout le monde le disait même de son vivant. Le débo que nous avons connu à Vision 4 portait très haut le flambeau de la télévision africaine. Il lui arrivait de corriger nos chapeaux sans les jeter dans les carnivaux. Debo avait le manteau d'un héros. Il faisait son boulot sans égaux. Quand un papier était bien écrit, il disait tout simplement bravo. Debo n'hésitait pas à punir les paresseux. Il ne voulait pas travailler dans un bureau. Il croyait que le journaliste est utile sur le terrain. Debo nous répétait d'utiliser tout le temps nos cerveaux pour faire du bon boulot. Pour lui, un reporter devait toujours se mettre dans les conditions d'une voiture de 500 chevaux tout en évitant dans son rendu des tonneaux, susceptibles de devenir des fardeaux dans sa carrière. Durant son magistère à la tête de la rédaction, il fallait d'abord et obligatoirement participer aux travaux du matin. Plus connu sous l'appellation en journaliste de conférence de rédaction, Debo Yitene. Debo, Débo, rédacteur en chef, dressait le tableau d'un reportage costaud pour que le reporter, une fois sur le terrain, entendant son micro à ceux qui emballent les cadeaux du 14 février, sache qu'il exerce le plus beau métier du monde, du journalisme évidemment. Debo aimait les vannes rigolos, avec ses amis comme Ayupo, quand il lui disait qu'il peut travailler sa voix de corbeau et que Vanessa, son alter ego, savait faire le créneau avant lui. Harley Debo avait aussi un défaut. Il savait faire le show quand il faut. Il pouvait travailler comme un commando et l'on croyait qu'il était un robot. Il aimait par-dessus tout son boulot, qu'il a rendu beau pour tous les journaux qu'il aura présentés, et surtout pour ses jumeaux héritiers du métier. Ce 4 février 2022, il s'est seulement avancé au pays merveilleux de son Dieu qu'il aimait et servait avec brio pour qu'il retrouve le repos à partir de son tombeau. Vive des beaux, Arlie Yandebe, adieu l'artiste